de de de de de de de de nous messie seigneur c'est un peu de de cure. Rendez-vous. rendez de rendez nous venons bénir ton nom, nous venons célébrer ton nom, nous venons t'adorer. Nous venons bénir ton Seigneur, oh, toi le Puissant Dieu. Oh, nous venons te dire merci. Oh, les adorateurs, adores, shalom, shalom, shalom, matatat. Sois béni, sois béni, sois béni. Bénissons ton nom, Seigneur, oh Yahweh. oh, Yahweh. Oh, nous venons te célébrer, Jésus. Nous venons ce soir te rendre grâce. Oh, nous venons te dire merci. Oh Yahweh, mon âme veut te dire merci. Pendant que les adorateurs et les adoratrices se connaissent, Seigneur, nous voulons te dire merci. Oh, oh mon âme veut te dire merci. Oh nous voulons te dire merci, Seigneur. Es... Oui, oh, mon âme veut te dire merci. Nous voulons te dire merci, Jésus, pour ce temps que tu nous donnes, pour cette semaine, oh, ce premier, ce deuxième jour de ce mois d'octobre. Dis merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Oh, tu es tout pour moi, Jésus. Mon, mon âme veut te, te dire merci. merci. Mon âme veut te dire merci. Oh, une adorateur veut te dire. Une adoratrice veut te dire merci. Un adorateur veut te dire merci. Oh, Seigneur, ce soir. Oh, tu oh, es tout pour nous. Et mon âme veut te dire merci. merci. Oh, Seigneur. Oh, je te donne tout, Jésus. Mon âme veut te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Oh, tu es tout pour moi, Jésus. Mon âme veut te dire merci. Adorateur, adoratrice, soyez les bienvenus. Oh, Yahweh. Mon âme veut te dire merci. Oh, mon âme veut te dire merci, Seigneur. Oh, Yahweh. Mon âme veut te dire merci. Je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci pour ce temps, Seigneur. Tu te donnes tout. Je te donne tout. Je te donne mon cœur. Je te donne tout, Seigneur. Je te dis merci. Oh, en ce deuxième jour de ce mois d'octobre, je te dis merci. Tu es tout pour moi, Jésus. Oh, mon âme veut te dire merci. Oh, Jésus. Oh, Yahweh. Mon âme veut te dire merci, oui, adoratrice, dis merci au Seigneur. Dis à ton âme de dire merci à Jésus, adorateur, dis merci à ton Dieu, il mérite ce remerciement. Oh Seigneur, oh, je te donne tout, je te donne tout Seigneur. Mon âme veut te dire merci, oui Seigneur. Oh, tu es tout pour nous, Jésus. Et mon âme veut te dire merci je te dis merci Seigneur pour cette soirée avec toi soirée avec toi tous les sam tous les soirs nous sommes avec toi nous voici encore nous voulons te dire merci nous voulons te dire merci Seigneur nous voulons te dire merci tu as été avec nous tout au long de cette journée oh Seigneur cette journée n'a pas été une journée de répit mais tu as été avec nous dans tout ce que j'ai fait dans tout ce qu'une adoratrice a fait dans tout ce qu'un adorateur a fait Oh, tu as été avec nous. Tu as marché avec nous. Tu as conduit avec nous. Tu nous as conduits. Tu nous as guidés. Tu as traversé les routes avec nous. Tu as été avec les membres de nos familles. Ah, nous te disons merci. Pour ceux qui sont à l'hôpital, tu as été avec eux. Oh, Seigneur, ceux qui sont hospitalisés, tu es avec eux, Seigneur. Oh, dans tout ce que nous avons fait, famille, parents, amis, oh, nous voulons te dire merci. Oh, Jésus. Yahweh, mon âme veut te dire merci, Dieu te dit merci Seigneur, oh, tu donnes tout Jésus, mon âme veut te dire merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, tu es tout pour nous, c'est pour ça que nous nous connectons chaque 21 heures, oh Seigneur, reçois notre reconnaissance, oh Jésus, oh Yahweh, Oh, mon âme veut te dire merci merci Seigneur merci Jésus merci Papa Yahweh Yahweh Et merci pour la vie de chaque adorateur chaque adoratrice merci Seigneur pour le mois de septembre qui est passé ah Seigneur tu as été avec nous mon âme veut te dire merci oh Seigneur oui, oh, je te coupe. Jésus, mon âme veut te dire merci. Je te dis merci, Seigneur. Oh, oui, je suis Yahweh, nous te disons merci. Parce que tu as été avec nous. Tout le temps, pendant 30 jours, en le mois de septembre, tu as été avec nous. Pendant 30 jours. Tu as permis que nous puissions nous connecter pour t'adorer. Pendant 30 jours, tu as marché avec nous, tu nous as gardé, tu nous as protégé. Lorsque nous avons eu des temps où, où nous avons été attristés, affligés, Seigneur, tu étais là. Quand nous, sommes, nous nous sommes effondrés, nous avons pleuré. Quel que soit la oui, Seigneur, tu étais avec nous. Tu as es essuyé nos larmes. Lorsque nous avons été attaqués, nous avons été oppressés, tu as été avec nous. Tu nous as séculé tu nous as soutenus, tu as combattu pour nous, nous voulons te dire merci nous voulons bénir ton nom nous voulons célébrer ton nom parce que Seigneur tu as permis tu as été avec nous pendant neuf mois et tu nous permets de rentrer dans ce dixième mois de cette année 2021 et nous te disons merci Seigneur parce que nous savons que pendant ces 31 jours oui, 29 jours qui restent puisque nous sommes au 2 jour aujourd'hui tu, tu es avec nous et nous voulons te dire merci nous voulons bénir ton nom nous voulons élever ton nom, Dieu. Seigneur, tu es avec nous, pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es un Dieu d'amour, parce que tu es papa. Tu es le papa responsable. Et pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Et nous allons lire le psaume 145. Nous allons lire le psaume 145. Je t'exalterai, oh mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits, je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'éternel garde tous ceux qui l'aiment et détruit tous les méchants. Que ma bouche publie, ta, la, que ma bouche publie la louange de l'éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Père, notre Seigneur est grand. Lui, il est grand. Il est grand. Il est merveilleux. Oh, les yeux de tous espèrent en notre Seigneur. Nous tous, nos yeux espèrent en lui. Comme le comme, comme le Vincent dit, 15 le dit. Nos yeux à tous. Es, nous tous, nos yeux espèrent en lui. Et il nous donne la nourriture en son temps. En son temps. Il ouvre ses mains. Il ouvre sa main et il nous rassasie à souhait. Oh, il nous rassasie à souhait. Nous voulons bénir le nom de notre Dieu. Nous voulons lui dire merci. « Ah oh, Seigneur, tu es vraiment merveilleux !» Oui, que toutes les générations, Seigneur, que les générations, Seigneur, te célèbrent tes œuvres, que chaque génération, que la génération de nos pères, que la génération avant nos pères, que notre génération, la génération de nos enfants, la génération de nos petits-enfants, et tout, toute chaque génération, Père, te loue, que chaque génération te célèbre. Père, aujourd'hui, nous sommes à, sur cette plateforme, chaque 21 heures, oh, que la génération de nos enfants aussi est leur plateforme, oui, te loueront. Que la génération, Seigneur, de nos parents te loue. Qu'ils se mettent ensemble pour t'acclamer. Pour parler de toi. Pour célébrer ton nom, oh Papa. Parce que tu es le Dieu qui vit éternellement. Tu es le Dieu qui vit éternellement. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus.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 Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Oh, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Yeshua. Il n'y a, a personne qui soit comme Adonai Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui Je suis sûre oh, que Ma grande sœur Catherine ne dira pas le contraire Lui, il n'y a vraiment personne comme lui Notre tata, la chouchou de notre Seigneur ne sait qu'il n'y a personne comme Jésus Nous tous sur cette plateforme Oh, nous confessons et nous savons qu'il n'y a personne comme lui. Sinon, ne serions pas ici chaque 21 h C'est parce qu'il n'y a personne. Nous avons cherché. Quelquefois, même nous avons voulu abandonner parce qu'on se dit, « Ah Seigneur, ton affaire est compliquée. » Ça a dû trop. Mais nous savons que, comme Pierre l'a dit, « À qui irions-nous »« À qui irions-nous » irions irions Parce qu'effectivement, il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui soit si, si bon comme lui. Il n'y a personne qui soit si aimable, si amoureux. Est-ce qu'on peut être amoureux comme Jésus est amoureux de nous? Est-ce qu'on peut être amoureux comme Jésus est amoureux de nous? Non, ce n'est pas possible. Une autre personne ne peut pas nous aimer comme il nous, a, il nous, il nous aime, ou comme il nous, a, il nous a manifesté son amour. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Oui, adorateur, adoratrice, dis-le, proclame-le, dis dans ton cœur, dis là où tu es. Si tu es à la maison, tu, tu peux ouvrir la bouche. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, et je ne pense même pas aller chercher ailleurs. Je vais m'asseoir, je vais attendre. Oui, je vais veiller. Je vais me lever, je vais me coucher et attendre, attendre à tes pieds, attendre à tes pieds, parce qu'il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui peut aimer comme toi tu aimes. Oh, le Dieu de l'Alliance, celui qui garde son Alliance, celui qui garde son Alliance. Oh, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'adorer. Nous voulons magnifier ton nom, Quand il n'y a personne comme toi. Nous te disons merci. Oui, comme le Somme le dit, tu ouvres ta main et tu rassasies à, à souhait tous ceux qui ont vie. Oui, Seigneur. C'est toi seul qui es capable de faire cela. Tu ne regardes pas, tu ne cherches pas à savoir si nous le méritons ou pas. Si nous avons été comme souvent nos, nos, nous, nos parents l'ont fait avec nous, quand on ne pensait pas bien comporter, on dit « Ok, tu ne mangeras pas aujourd'hui. » Au moins, on l'a mangé, ne, ne, lui gardait, ne lui gardait rien. Elle n'est pas là, elle allait se promener. Mais Jésus ne fait pas, il ne se comporte pas comme ça. Il ne dit pas « Parce que tu t'es mal comporté. » Non, tu n'auras pas la vie ou je ne te donnerai pas ceci. Non, notre Seigneur, il est amour, Il est merveilleux. Il est glorieux. Que ton nom est si merveilleux. Que ton nom est si merveilleux. Oh, ta beauté est sans pareil. Que ton nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Que ton nom est si glorieux. Que ton nom est si glorieux, ta beauté est sans pareil, que ton nom est si glorieux, le nom de Jésus, oui. le nom de notre Seigneur est glorieux, le nom de notre Dieu est glorieux, le nom de notre Dieu, le Dieu d'amour, son nom est glorieux, et nous voulons lui dire merci, nous voulons lui dire merci pour ce nom qui nous donne librement, sans contrainte, oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu es bon, tu es merveilleux. Ton nom est glorieux. Ton nom est puissant. Ton nom est merveilleux. Oh Seigneur, nous voici ce soir encore. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons nous retrouver, oh, dans tes parvis. Nous voulons nous retrouver parce que c'est là la vie, c'est là où se trouve la vie. Nous voulons nous retrouver dans tes parvis. Et avant de nous coucher, oh, pour que ta gloire soit sur nous, pour que ta gloire soit dans nos maisons, pour que ta gloire, Seigneur, se dépose sur tout ce qui est rattaché à nous. Ton nom est puissant. Ton nom est merveilleux. Oh, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour chaque adorateur ici. Merci pour chaque adorateur. Toutes les personnes, même si on se, les personnes qui se connectent une fois, deux fois par rapport à leur, à leur temps, à leur enga autre engagement, nous te bénissons pour chaque vie, pour chaque personne, pour chaque adorateur, pour chaque adoratrice. Oh Seigneur, nous te célébrons, nous t'élevons, nous t'adorons. Ton amour est parfait. Oui, l'amour que tu as pour nous, Seigneur, c'est amour. Tu es l'amoureux des amoureux. Tu es l'amoureux des amoureux. Tu es l'amoureux des amoureux. Tu nous aimes, oh Seigneur. Souvent, moi, on oh, n'arrive pas à comprendre pourquoi, comment tu arrives à nous aimer, nous aimer tel que tu nous aimes, ah Seigneur, tu es spécial. Tu es spécial, tu es merveilleux et nous te sommes reconnaissants et reconnaissants. Nous te bénissons Seigneur, nous t'élevons, adoration à toi, élevation à toi. Merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur, merveilleux Rédempteur, merveilleux Dieu, le Dieu unique, le Dieu spécial, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Celui qu'on ne peut pas contenir, celui qu'on ne peut pas décrire, celui qu'on ne peut même pas... Seigneur, tu es trop grand pour notre imagination, tu es trop grand pour nos pensées, tu es trop grand pour, ce, pour notre, pour notre, pour notre dis, brain, parce que nous ne pouvons pas, Seigneur. Oui, Seigneur, si nous voulons vraiment te comprendre, je pense que notre brain, notre cerveau va crash, comme les computers crash lorsqu'ils ont trop de choses oui Seigneur, nous ne pouvons pas tout ce que nous voulons, c'est t'adorer tout ce que nous voulons, c'est de te célébrer c'est de t'adorer de te bénir, de te rendre l'honneur et la gloire pour te revient merci Seigneur oh parfait Dieu oh merveilleux Dieu Oh glorieux Dieu, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est spécial et nous oui, lui devons adoration. Nous lui devons oh action de grâce parce qu'il est merveilleux. Nous sommes nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année et nous savons nous n'avons aucune crainte parce que nous savons que notre Dieu est avec nous. Nous n'avons aucune crainte parce que nous savons que notre Dieu il a de bons plans pour nous. Nous bénissons ton nom Seigneur. Nous voulons encore, oh, t'adorer ce soir, oh, nous voulons nous retrouver, Seigneur, dans ton amour, oh, Seigneur, tu es merveilleux. Oh, Jésus, ton amour est parfait. Oh, oui, Seigneur, Jésus, Jésus, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Oh, Jésus ta puissance est parfaite. Oh oui, Seigneur, Ta puissance est parfaite. Jésus, Ta grandeur est parfaite. Oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Jésus, Ta douceur est parfaite. Oh, Tu es saint, Jésus. As-tu tu es saint, ah, tu es parfait, tu es parfait, Seigneur. Tu, ta beauté est parfaite, ah, Jésus, tu es spécial. Jésus, ta splendeur est parfaite, ah, Jésus, je t'aime, oh. Jésus, tant toi est parfait. Toi est parfait, adore dis-le lui, proclame sa sainteté, et proclame qu'il est parfait, il est saint, oh, mon âme t'adore, jésus, jésus, jésus, oh, ah. tu es saint, oui, tu es saint, jésus, jésus, ah. mon âme t'adore, oui, adore-le, adore, adore ton Jésus, adore-le, Adorateur, adore le, adoratrice. Qu'as-tu essayé Oui tu. Ils sont connectés pour ta douleur. Toi. Oh, oh, Ripa Kanda chéri le Kendekora Kanda Chiri Kamba Chiri de Kindakura Kamba Oh, à toi la gloire. à toi la gloire. à toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus, à toi l'honneur, à toi la sainteté, à toi le règne de siècle au siècle, Seigneur. Oh, oh, à toi c'est l'Eb, c'est nos voix. Toi, toi, Seigneur, lèves nos voix pour t'adorer, puissant guerrier. Oh, le puissant guerrier, le roi des rois. Oh, c'est toi, notre Dieu. C'est toi, notre Dieu. Oh, tu es Jésus, le roi. Et tu es notre roi. Et tu es notre roi. Et tu es notre Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur à toi toute la gloire Jésus, à toi la magnificence, à toi la sainteté, sauveur de l'univers, le rédempteur, l'ami fidèle, l'ami fidèle, l'amoureux le plus amoureux. Ah Seigneur, je t'adore, mon âme veut se vers toi, mon âme veut se lever vers toi. Oh, tu es venu encore, me fais du bien Seigneur, je veux te bénir, je veux te glorifier. Là on n'en est pas encore fini, mais tu as commencé, tu viens de me faire du bien encore et tu fais du bien à une adoratrice tu fais du bien à un adorateur je me je suis, je suis convaincu parce que lorsque tu es là tu fais du bien la bible déclare que partout tu passais tu guérissais les, les, les, les malades tu, tu guérissais les malades tu reçus tu, tu, tu, tu tu, tu guérissais, mais tu faisais du bien. Partout où tu passes, tu fais du bien. C'est toi notre Jésus, c'est toi notre roi. C'est toi le lion au grain de la tribu de Judas. C'est toi l'ancien des temps. C'est toi le soleil de justice, et tu es saint. Oh, oh Jésus, oh c'est toi, oh Jésus le roi. Oui, c'est toi Jésus le roi. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous te levons ta majesté jésus le roi parce que tu es là pour nous faire du bien tu es là pour nous faire du bien quelqu'un s'est connecté avec beaucoup sur le cœur, mais tu viens soulager cette personne tu viens soulager cette personne tu viens dire à cette personne que tu es le même jésus hier aujourd'hui le même qui se la Samarie qui tue la Samarie et qui faisait du bien qui faisait du bien tu es venu oui le jésus te dit qui vient te soulager, le poids de fardeau que tu portais sous ton cœur, Jésus vient te l'enlever, parce qu'il est le même qui fait du bien, il n'a pas changé, il est celui-là qui console. il est celui-là qui fortifie, il est celui-là qui restaure, il est venu comme il le faisait partout, dans la Samarie, dans la Judée, il est venu pour nous faire du bien ce soir, il est un programme, de. de il est un bon programme pour nous ce soir, il est venu pour nous faire du bien, il est venu pour nous dire qu'il est le même hier aujourd'hui et demain, il n'a pas changé, il n'a pas changé. Il est le même. Oh Seigneur, ce soir, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te bénissons et nous te rendons la gloire qui te revient. Merci Jésus. Ah, tu es magnifique. Ah Jésus, il n'y a personne comme toi. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, il n'y a effectivement personne comme toi. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons la gloire qui te revient. Oh Jésus, magnifique Jésus. Merci Seigneur. Oh Seigneur, ma louange Oh, à Jésus Ma reconnaissance Oui, à l'éternel Oui, ma louange Ma louange à toi seul Seigneur Jésus Ah, Jésus Oh ma reconnaissance, Nous allons faire un partage avant de continuer la, le, le temps d'adoration. Notre partage va se reste va va se, se, dans le livre de Genèse, Genèse 24, du verset 1 à 4 et du verset 11 à 15. Donc c'est Genèse 24, verset 1 à 4 et de 11 à, à 15. Je lis la parole de Dieu. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'en prie, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu du ciel, et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils. Une femme parmi les filles des de, de Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. On va 11 maintenant. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use bon, de use bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler de sortis, que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de bétuel Fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la parole que l'Éternel nous donne en ce jour. Abraham qui, se faisant vieux après la mort de sa femme, pense à, à la destinée, à la, à la vie, de, à, au futur de son fils, parce qu'il sait qu'il ne va pas rester éternellement. Il faut qu'il prépare maintenant une femme. Faut il faut qu'il pense à la à prendre une femme pour, pour son fils. Il pense à... Hein, parce qu'il se souvient de la promesse qu'il tenait à la, fête, lui, à la fête. Et il envoie son serviteur dans son pays d'origine pour prendre une femme. Parce qu'il sait que pour que la destinée de son fils s'accomplisse, il faut que la femme qu'il va épouser ne soit pas de, de cana. Parce que nous savons que le peuple de Cana, à cette époque, avait d'autres dieux et qui n'étaient pas le dieu d'Abraham. Pour que la, la, la destinée de, ce, de son fils s'accomplisse, il fallait qu'il soit avec la bonne personne. Et c'est pour cela qu'Abraham va envoyer son serviteur dans son pays pour prendre une femme pour, son, pour, pour le fils de son maître, celui qui sera plus tard aussi son maître. Ce qui m'a vraiment touché dans ce passage, c'est que... Moi, je crois, hein, je crois que le serviteur d'Abraham n'était pas, n'avait pas pour Dieu le Dieu d'Abraham. Parce que ça, c'est mon avis. Je pense que le serviteur d'Abraham n'avait pas pour Dieu le Dieu d'Abraham. Parce que quand Abraham parle, il dit, mon Dieu, il a dit au serviteur d'aller et de prendre une femme. Il dit, c'est vrai qu'il dit qu'il était l'Éternel, le Dieu, le Dieu de c'est le dieu de la terre et quand même le serviteur parle au seigneur à l'éternel il dit dieu éternel dieu de mon seigneur abraham donc pour moi le serviteur n'était pas n'avait pas pour dieu le dieu d'abraham mais mais il savait il avait il était sûr il était convaincu que le dieu d'abraham était le grand le, le, le meilleur dieu le dieu d'abraham était le dieu des dieux et c'est pour ça que lorsqu'il est parti, c'est avec cette foi-là. Parce qu'il savait ce que le Dieu d'Abraham avait fait pour son maître. Il savait ce que le Dieu de son maître avait agi, avait accompli dans la vie de son maître. Donc il savait qu'il pouvait, il pouvait mettre sa confiance en ce Dieu-là. C'est pour ça qu'il a fait cette belle prière. C'est une très belle prière au verset 12 qu'il a faite à Dieu. Il a dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie. » rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use bonne de bonté envers mon Seigneur Abraham. C'est une c'est une prière, tellement, c'est une belle prière, une prière de foi. Fais que je rencontre ce que je veux désire. La raison pour laquelle je suis venue, j'ai traversé tous ces territoires pour arriver dans ce, le, le, le pays de mon maître, fait que je rencontre cela. fait que je rencontre cela. Dans, dans, dans, dans, notre, dans, notre, dans notre vie, il y a des prières que le Saint-Esprit peut, peut susciter en nous. Des prières, mais tu te dis, mais est-ce que c'est... C'est-à-dire que tu sais que la prière ne vient pas de toi. Parce que comme la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui, qui, qui peut prier au-dedans de nous. Donc, le Saint-Esprit inspire es, ses prières. Il y a des prières que, euh, quand nous les disons, quand nous écoutons, nous nous, nous soumettons que nous chantons ces prières. Le Seigneur les exécute parce que cette prière est venue de lui-même. Et cette prière que le, le serviteur a faite, c'est une prière qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Parce que son, son, son comportement même, le fait qu'il se soit positionné au verset, au verset 11, il s'est placé à côté du puits à un temps favorable. La Bible dit qu'il était le temps du soir. Nous savons que dans toutes choses, il y a un temps. Il y a, il y a ce qu'on appelle le temps. Il y a un temps propice. Il y a des temps qui ne sont pas propices. Donc, il ne faut pas se précipiter pour faire certaines choses. Il faut attendre le temps qui est bon. Le temps qui est bon. Lorsque nous nous souvenons, que lorsque Élie était en conflit avec les 400 prophètes de Baal, il a laissé les 400 prophètes de Baal faire tout ce qu'il devait faire. Et c'est quand la Bible dit qu'à l'heure de l'offrande, c'est lorsqu'il a su que c'est l'heure de l'offrande, il s'est attendu l'heure de l'offrande pour pouvoir faire ce que lui devait faire, pour que son Dieu se manifeste. Et le serviteur d'Abraham, il a attendu le soir. On dit au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Il y a un temps où nous devons sortir. Nous devons demander au Seigneur de nous donner un temps, de nous donner le discernement, de d'attendre de, de, le temps où nous devons sortir nous devons sortir même devant notre Dieu pour lui offrir certaines prières nous ne devons pas prier à tout hasard parce qu'il y, y a des moments où nous venons ici chaque 21h pour adorer notre Seigneur c'est un temps que le Seigneur a, a, a disposé pour lui-même pour que pendant ce temps de 21h à 22h il soit présent pour a, a, accepter pour accueillir notre adoration pour accueillir notre temps parce que je, je, je suis convaincu que toutes les personnes qui l'envoient sur cette plateforme qui, qui se connaissent chaque jour je sais que je, je crois fermement que le Seigneur a un plan pour chaque personne ici. C'est vrai que nous avons nos, nos, nos, nos familles chrétiennes. Nous avons nos assemblées de prière. Nous avons nos temps personnels. Mais cette tranche de 21h à 22h, le Seigneur a quelque chose de précis pour nous ici. Qu'il accomplira en son temps. Lorsque le temps, comme le temps viendra, il nous fera sortir. Comme le serviteur, nous positionner à côté du puits. Parce que nous savons que c'est dans le puits que se trouve l'eau. C'est dans le puits que se trouve l'eau et l'eau est source de vie. Donc le moment viendra où le Seigneur doit nous positionner, il nous dira, il nous dira à quel moment il faut se mettre à côté du puits pour recevoir l'eau que nous attendons, pour recevoir l'eau dont nous avons besoin, pour étancher notre soif, la soif qui peut être ce que nous désirons, la soif que nous, ce, qui, est, qui est ce pour lequel nous prions. Il y a un temps, c'est à nous de demander au Seigneur d'avoir ce discernement, ce temps pour nous poser à côté du, du, du puits. À côté du puits. Et de demander au Saint-Esprit de susciter en nous des prières qui seront de lui-même, qui va formuler, avec ses propres mots, avec ses propres mots, pour que nous puissions les offrir au Seigneur. Comme le, le prophète, comme le, le serviteur l'a dit. Il dit, Seigneur, fais je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Ce que je désire. Que le Seigneur nous fasse rencontrer lorsqu'il va nous disposer. Il va envoyer le, le moment, la parole sur nos lèvres pour nous donner ce que nous avons, nous, nous désirons au jour de ce, ce jour-là. Et je suis émerveillée par la foi de ce serviteur-là. Il a prié et nous voyons que la Bible dit qu'il n'a même pas encore fini de parler. Rebecca est sortie. Il n'a pas, au verset 15, il n'avait pas encore fini de parler que sortie couche sur l'épaule, Rebecca. Lorsque c'est le moment propice, et lorsque là, le Seigneur même suscite en nous une prière, nous n'avons même pas à finir de prier que le Seigneur dispose de toutes choses. Que ce soit le travail, que ce soit le... Que ce soit le travail, que ce soit l'enfantement, que ce soit la santé, que ce soit la consolation, que ce soit la faveur, ce que nous demandons. Le Seigneur, quand c'est le moment, nous n'avons pas... Tu dis, aïe, mais Jésus, c'est comme ça ton affaire, là, Je hey, J'ai pas encore fini de parler, tu es pressé. pressé. J'ai même pas encore fini de parler, Jésus, tu as déjà réglé le problème. Tu as déjà réglé Et je pense que c'est comme ça l'adoratrice la, la, Corinne, quand elle donnait son témoignage, oui, c'est-à-dire que le Seigneur, en même temps, en même temps, en même temps, les choses du Seigneur qu'il dispose, alors que, alors que, comme elle, Corinne l'a dit, elle a envoyé des lettres et tout. Elle a envoyé des lettres, elle a envoyé des lettres, elle a envoyé des lettres. Et je me suis, suis saisi du témoignage de, de, de, de Corinne. Parce que quand j'ai commencé mon activité, je pense que ce serait un pré-témoignage. Un pré, euh, quand j'ai commencé mon, mon activité, ici je suis allé rencontrer. Le, le, je suis allée rencontrer l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Angleterre et quand je suis partie le rencontrer il m'a dit, ah, mais madame, ce que vous faites c'est vraiment merveilleux euh, promouvoir le tourisme euh, de l'Afrique, de l'Ouest, surtout en Côte d'Ivoire et que nous-mêmes, nous avons reçu euh, de l'ordre depuis Abidjan de tout faire pour promouvoir la Côte d'Ivoire en Angleterre ici, mais bon, nous ne savons pas comment nous Donc, vous avec votre activité, votre, votre, votre agence de, de, de voyage organisée, vraiment, ça sera une très bonne chose. Donc, ce que je vous conseille, écrivez, euh, je vous conseille de faire une lettre et de, de, pour, et que je vais faire parvenir au ministre du Tourisme par euh, valise diplomatique. Et c'est sûr qu'il va recevoir le courrier. Et je pense qu'une fois qu'il va vous demander, vous allez peut-être partir à Billon pour le rencontrer. Et ça va, on pourra travailler ensemble parce qu'eux-mêmes, ils veulent qu'on fasse quelque chose. Parce que l'Angleterre Angl... ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Là, si tu parles, quand tu vas quand tu parles de la Côte d'Ivoire, quand tu dis Côte d'Ivoire, si tu n'as pas dit Didier Gourouba, ils sont perdus. Si tu n'as pas dit Didier Drogba, ils sont totalement perdus. Heureusement qu'on a Didier Drogba. Les y a tous ceux qui sont venus jouer en Angleterre. Mais si tu ne te dis pas, tu n'ajoutes pas leur nom. À côté de Côte d'Ivoire, ils ne savent pas parce que d'abord un parce que c'est un pays francophone et puis les Anglais ils sont un peu renfermés sur eux. Ils connaissent le Ghana, ils connaissent le Nigeria. C'est tout ce qu'ils connaissent. Sinon le reste là ils connaissent pas. Nous mêmes on nous connaît un peu. Si tu as dit Togo là, là même tu les as perdus. À que tu n'ajoutes aussi à des En fait c'est le football qui fait que les Anglais ont euh, une idée un peu de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il m'a dit, là, ah, vraiment, ce serait vraiment une, une bonne chose et on pourra travailler parce que pour promouvoir euh, le tourisme euh, ivoirien. Donc, moi, je suis venue, j'ai rédigé mon cours avec toutes les, tous les Français qu'il faut faire, euh, avec euh, un, un, un, un, une proposition de comment est-ce que je, je, je pense qu'on doit faire pour pouvoir promouvoir la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire... Euh, en, en, en Angleterre ici. Et je suis partie, je suis repartie, le revoit, il m'a dit, quand c'est prêt, vous revenez. J'ai déposé le courrier, il a, il a lu le courrier, il a fait des, des propositions, il m'a ramené, il m'a dit, je suis reparti à l'ambassade, je récupérais le... en tout cas, Il m'a aidé, il était, il était vraiment, Dieu l'avait disposé pour moi, il était vraiment pour moi, prêt même pour moi-même. Il a relu, il a corrigé, il m'a dit, fais ceci, il faut faire comme ça. J'ai repris le courrier, j'ai réécrit, je suis allée le déposer, il a dit, l'a relu, il a dit, ok, c'est parfait, je fais partie. Le, le courrier, un mois, deux mois, trois mois. Et il, il dit à sa secrétaire de me. Si je connais sa secrétaire, il me dit Ah, mais le patron veut savoir si tu as eu une réponse. J'ai dit non. Donc, il, quand il devait quitter, il, devait, il avait été rappelé. On s'est rencontré à une cérémonie. Il m'a dit Mais madame, mais je n'ai plus de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe vous, vous, êtes allé, vous, êtes allé, vous êtes allé voir le ministre sans, sans m'informer. Il dit Non, monsieur l'ambassadeur, je n'ai reçu aucune, aucune. Même pas accusé de réception, n'a rien. Il me dit, ah bon, il était surpris, peiné, pour moi et tout. Il me dit, mais c'est dommage, c'est parti par valise diplomatique, donc c'est sûr que il a reçu, c'est comme ça, ça a atterri sur son, sur son comment est-ce qu'on appelle, sur son bureau. J'ai dit, monsieur l'ambassadeur, bref, on laisse tout dans la main de Dieu. Donc, quand Corinne a donné son témoignage, j'ai dit, Seigneur, je saisis si ce témoignage là parce que toi-même, tu disposeras les choses. Donc, Seigneur, quand le moment viendra, je n'aurai même pas fini de Prier et je sais que mon coup de fil aussi viendra et les choses vont se mettre en place parce que notre Seigneur c'est une question de temps c'est une question de temps c'est une question de temps parce qu'il sait il sait ce qu'il a promis, il savait que la destinée de Isaac devait se faire la destinée d'Isaac devait se faire en mariant une femme du pays de son père une femme du pays de son père il, il savait que donc notre destinée là, le Seigneur, il a notre destin dans ses mains, mais il a écrit notre feuille de route, ça est dans son livre de vie. Je crois que c'est le le son qui le dit. C'est dans son livre de vie, tout est écrit. Donc il sait comment est-ce qu'il doit faire les choses. Quand le moment viendra, quel que soit ce qui peut être, que ce soit malédiction, que ce soit les gens de nos, la maison de nos parents qui nous les blocages, mais quand le moment viendra, comme on le dit toujours, un jour. Le Seigneur, il disposera les choses, il fera monter de nos cœurs ce que nous devons faire, l'action prophétique que nous devons poser, la prière que nous devons dire, la phrase que nous devons sortir, le chant que nous devons sortir, même le cantique même pour l'adorer. Il fera tout, il nous positionnera à côté du puits. Et lorsque, et lorsque le moment viendra, pour, quand nous allons sortir cela, avant même que nous finissions de parler, la bénédiction, le témoignage sera là. Et je, je dis merci au Seigneur parce qu'il est le Dieu de l'Alliance. Il s'est appuyé sur l'Alliance qu'il a scellée avec Abraham. C'est lui qui a fait une promesse parfaite à Abraham. Et il fallait que cette promesse continue. Il fallait que cette promesse continue. Et le Seigneur, il le fait toujours parce qu'il le dit, il, veille, il se souvient de son alliance. Il dit, lui, quand il parle. Aussitôt dit, aussitôt fait. Même si c'est aussitôt là, ce n'est pas comme dans nos notes aussitôt que nous le disons. Mais quand le moment vient, c'est aussitôt dit, aussitôt fait. Nous bénissons notre Seigneur. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est merveilleux. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Aucun Dieu ne peut se comparer à lui. C'est pour ça que nous allons, nous allons chanter le dieu de l'alliance nous allons bénir son nom nous allons glorifier le nom de notre dieu parce que qu'il est le dieu de l'alliance il se souvient de son alliance à toujours il n'oublie pas, il n'est pas comme nous qui oublions ou bien même c'est même nous n'oublions nous, nous, nous pas mais nous faisons comme si nous avons oublié quand ça ne nous arrange pas nous faisons comme si nous avons oublié alors que nous n'avons pas oublié c'est parce que nous n'avons pas envie de faire mais lui il n'est pas comme ça il est notre dieu n'est pas comme nous Il n'oublie, non seulement il n'oublie pas mais quand il dit, il le fait Ô oh, Éternel, nous voulons te dire merci. Ô oh, Éternel, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'élever. Nous voulons bénir ton nom, Dieu merveilleux. Nous voulons bénir ton puissant nom. Nous voulons élever ta majesté. Ô oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, Seigneur, le serviteur t'a fait... Compte. Le serviteur d'Abraham t'a fait confiance. Il savait qui tu étais. Il savait que tu étais le que tu es le Dieu qui fait, qui veille sur l'alliance que tu as eue avec son maître. C'est pour cela qu'il t'a fait confiance, qu'il t'a fait cette prière. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh Seigneur, nous t'élevons. Oh Papa, nous te rendons grâce. Nous avons confiance en ton temps. Nous avons confiance en ton temps. Le temps que toi, tu as pris, nous avons confiance. Nous te disons merci pour les témoignages sur cette plateforme. Les témoignages qui nous édifient. Qui nous édifient, qui nous édifient, qui nous édifient. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh Seigneur, nous t'adorons. Oh Seigneur, nous célébrons ton nom. Béni soit tu éternel. Kura kamba shire kura kamba shire dekende kura hara kinda shire kura kamba shire kura. Your name, oh it's yes, Jehovah. Oh, rakamba shire kura. Your name, hello, oh yes, señor. Ah, your name, Bow. Oh Seigneur, on oh, sort de ton nom, tout genou doit fléchir. Je l'enviens. J'ai l'enviens. Je l'enviens. Oui, toute langue doit confesser. The c'est oui, le Dieu qui veille l'alliance. Oh, there is no one like you. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Es. Oh, in God. oh, Jésus, le, le Dieu qui garde l'alliance. There, There is no one like you. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Alpha et Omega. Alpha Alpha oh, le Dieu. Alpha et Omega. Alpha Alpha Alpha. A Omega. <coughs> <coughs> There is no one like you. Tu t'es souvenu de ton alliance avec Abraham. Oh Seigneur. Oh, oh Dieu d'Abraham. Oh Seigneur. Oh, Yeah. Le Dieu qui, qui garde l'alliance. Yeah, there's no name like yours. There's no name like yours. Il n'y a pas de nom comme le tien. Il n'y a pas de nom comme le tien. Oh, Seigneur, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Oh, Seigneur, il n'y a personne. Oh. oh, your name is wonderful. Oh, your name is great. Ton nom est puissant. Oui, ton nom est puissant. Ton nom. Oh, oh ton nom, Seigneur. There is no name like yours. Oh, there is no name like yours. Il n'y a pas un autre nom au-dessus de ce nom. Aucun nom ne peut se comparer. Lui, ton nom est plus suif, plus doux que le miel, que le vin. Ton nom est plus doux. Oh Seigneur, ton nom est puissant. Ton nom est magnifique. Ton nom est glorieux. Ton nom est... Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ton nom ce soir. Et nous appelons ton nom. Nous évoquons ton nom sur tout ce qui est manque, Seigneur. Tu as notre destinée dans tes mains. Tu connais le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Et tu sais, Seigneur, qu'il nous faut. Comme tu savais que qu'il fallait une femme de chez lui pour son fils, tu sais qu'il nous faut. Que ce soit époux, que ce soit épouse, que ce soit partenaire d'affaires, que ce soit même les employés, que ce soit même le travail, que ce soit même les études de nos enfants, les les écoles dans lesquelles nos enfants doivent partir, les, les, même les professeurs, les enseignants de nos enfants, tu sais qu'il faut à tout, à tous les niveaux de nos vies, pour que notre destinée se manifeste, pour que notre destinée se réalise, et c'est pour ça ce soir, dans le nom puissant de Jésus qui nous arrête, nous appelons, Seigneur, ton nom sur chaque destinée ici, tous tes enfants connectés, nous appelons ton nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, toutes nos vies, dans nos vies, dans toutes les situations que chaque adorateur, adorateur te présente. Moi, je ne connais pas tes enfants qui sont ici, mais je ne connais pas tes enfants, tu ne les connais pas. La part que nous sommes frères et sœurs sur cette plateforme, Seigneur, que tu nous, as, tu nous as tous mis ensemble, tu connais leurs souffrances, tu connais leurs aspirations, tu connais le désir profond de leur cœur, et tu connais la destinée de chacun ici. Seigneur, c'est pour ça ce soir, dans le nom de Jésus, nous prenons la clé. La Bible déclare que la clé de David est, dans la, est sur l'épaule de Jésus. Nous appelons cette clé, nous cette nous ouvrons, Seigneur, toutes les portes qui sont fermées, toutes les portes que l'ennemi a fermées, toutes les portes que nous-mêmes avons fermées fermé à cause de notre mauvaise manière de vivre. Nous, nous ouvrons toutes ces portes-là pour que Père nous appelons notre destinée la manifestation au nom de Jésus. Nous appelons la manifestation des, des personnes qui doivent nous conduire dans notre destinée, les personnes qui doivent être à côté de nous, pour, nous, pour que nous marchions ensemble, quel que soit la site, quel que soit le domaine dans lequel cette personne doit marcher avec nous. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Père, comme le, le disciple, comme le... Le serviteur d'Abraham, nous voulons te faire cette prière. Éternel Dieu de mon, de notre Seigneur, de notre patriarche Abraham, fais, je te prie, je te, je te prie de rencontrer, de rencontrer cette, ce, ce mois d'octobre, ce mois d'octobre, ce que nous désirons. Père, fais, je te prie, au nom de Jésus, rencontrer pendant ce mois d'octobre, ce que nous désirons. Et euse bonté. Envers chaque adorateur et chaque adoratrice ici présent au nom de Jésus. Père, nous appelons, nous prions, nous nous te présentons les autres les 29 jours qui restent. Fais que nous, pu nous puissions rencontrer ce que nous désirons. Que ce soit euh, que ce eux. Euh, que ce soit des, des, des, des, des, des destiny helpers, comme on les appelle, des personnes qui vont nous, nous aider, vont nous, nous conduire, nous faire rentrer dans notre destin. Les rois, dans le livre d'Esaïe de 60, les rois, les, les rois te serviront. Nous appelons ces rois-là pour nous servir dans ce mois d'octobre. Père, au nom de Jésus, nous prions, si c'est une, une, une, une aide financière que nous attendons, Père, fait que nous puissions recevoir, nous rencontrer cette aide financière au nom de Jésus, que ce soit la guérison, Père, au nom de Jésus, en ce mois d'octobre, fais que nous puissions rencontrer la guérison dans le nom de Jésus. Père, si c'est, je ne sais pas, euh, être fortifié, avoir la joie dans le cœur, fait, Père, que nous rencontrons la joie. La, que la joie habite nos cœurs tous les jours de ce mois d'octobre, tous les jours de ce mois d'octobre au nom de Jésus, Père, si c'est une, si une oppression que nous vivons, Père, fais pendant ce mois d'octobre que nous soyons totalement restaurés, que nous soyons totalement fortifiés, et que tous ceux qui se lèvent contre nous, Père, qu'ils soient à terre parce que ta main est avec nous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous prions pour nos enfants, pères, que ce soit les professeurs, les enseignants, que toi tu as destiné que tu sois leur enseignant leur maître, leurs prof, leur, leur professeur dans le nom de Jésus. Et même les amis avec lesquels ils vont marcher à l'école, que ce soit ceux que tu as prévus prévu pour eux, qu'ils soient à leur côté, et que tout enfant, tout ami, tout ami, ou qui, ami qui n'est pas de toi, dans ton projet de décès pour eux, Père, que tu les enlèves de leur chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, fais que nous puissions recevoir, rencontrer la restauration de nos fondements, de nos vies, de nos mentalités, de nos manières de penser, de nos manières d'agir, notre relation avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que nous soyons aussi, Père, que nous puissions rencontrer, Père, l'Esprit, ton Esprit, pour que c'est ton Esprit nous guide, que nous soyons plus attentifs à la voix de ton Esprit, pour que nous puissions entendre, pour que nous puissions entendre à quel moment nous devons sortir pour nous mettre à côté du puits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je veux te dire merci. Je veux bénir ton nom. Je veux te rendre gloire. Je veux te bénir ton nom. Je veux te dire merci. Nous célébrons ton nom encore, Papa, parce que tu es bon. Nous bénissons ton nom encore parce que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, nous savons que Jésus... Lorsqu'il est mort sur cette croix, il a tout pris nos malédictions pour que, Seigneur, la bénédiction d'Abraham, la Bible nous dit, Galate, Galate nous dit que la bénédiction d'Abraham soit pour que nous puissions recevoir cette bénédiction d'Abraham. Père, nous savons que cette bénédiction est pour nous. Et nous la recevons ce soir au nom de Jésus. Nous recevons notre bénédiction, nous recevons, Seigneur, tout ce que tu as prévu pour nous. Et nous rentrons dans notre destinée prophétique. Parce que, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous, les bonnes œuvres, nous devons les manifester. Nous devons les manifester pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Que ce soit même un ministère. Que ce soit le ministère auquel tu appelles certaines personnes. Que ce ministère que toi-même tu, tu les disposes pour rentrer, pour, pour accomplir ce ministère. Le ministère que tu as prévu pour tes enfants sur cette plateforme. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je te dis merci. Je bénis ton nom. Je te dis merci Père. Sois adoré. Sois glorifié. Sois magnifié.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 Oh merci merci merci merci Jésus oui merci nous te disons merci Seigneur et nous selon tout ce temps dans le sang dans ton sang Jésus nous selon nous sécurisons tout ce que nous avons reçu tout ce que nous avons dit dans le sang de Jésus nous sécurisons notre nuit dans le sang de Jésus nous nous nous nous, nous, nous restons Seigneur dans ton nom nous nous cachons dans ton nom car ton nom est tout une tour pour les justes, et nous restons, nous nous réfugions, nous nous refugions dans ton nom, Seigneur éternel, nous nous cachons pour que notre nuit soit une nuit paisible, une nuit de révélation, une nuit de connexion avec le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous te confions notre dimanche matin où nous allons partir encore, dans nos assemblées de prière pour te rencontrer. Père, nous prions que tu mettes sur la bouche de nos, de tes serviteurs qui seront devant nous pour nous donner la parole, une parole spécialement pour nous. Une parole que tu vas, que tu vas faire sauter spécialement pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Que ce soit une parole qui va nous reconforter, une parole, un message pour nous, pour nous dire combien de fois tu nous aimes. Père, et nous nous disposons pour recevoir cette parole dans le nom de Jésus. Père, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Nous te disons merci et nous nous retrouvons encore, Père, demain encore à 21h. Pour encore te bénir, pour encore te chanter. Quelqu'un te dire merci parce que nous nous, nous attendons, à, nous savons, te disons merci d'avance pour les témoignages, les témoignages, les témoignages, parce que c'est fait le témoignage pour encore nous faut, pour nous dire encore combien de fois tu es bon et tu es merveilleux. Oh, ben, te disons merci. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, adorateur, adoratrice, c'était encore, encore un plaisir. Euh, de passer encore cette soirée avec euh, vous, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos, vos, vos maisonnées, vos enfants et tous ceux qui sont dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Enfin, à demain. Excellente nuit, je vous aime. Good night, bye.